L'Alliance Crew Alcatraz, Veidour Ok Mesdames, Messieurs, bonsoir Ici c'est toujours Alcatraz De l'autre côté du microphone La rime qu'on vous vend, est de la bonne c'est quoi l'idée Alignez les sonorités Vous dites le pari est risqué Pas pour les deux petits crafts nantais Alcatraz, Veidour La machine est lancée et que fait l'Alien's Crew Il se ferait un chemin dans le rap français C'est sur un beat classique Que l'on défrait la chronique Et on prend un pied pas possible Comme les poches devant l'alambic Fini les vacances, l'Alien's Crew est de retour Comme la Team Rocket, on vient vous jouer un mauvais tour On marque de rap nos faces de rap c'est Et passe ce par là pour faire kiffer ça gros Commençons déjà par rouler un joli cône Et au diable les maths et toutes les fonctions polynômes Dans ce quotidien morose, on doit tous défendre une cause Qu'elle soit bonne ou mauvaise Quoi qu'il arrive, lâche ma prose je regrette le monde animal Oui j'ai un tic, je peu d'importance à l'image 17 ans j'ai une allure de schlag Et pourtant je suis une caricature de sage Effrayant comme une armure de mage Flo, malfaisante sauvage Je rends hommage en un jeu simple à la planète des singes. Dans ce monde je vois rouge Un peu comme staline et son arme et merde il faut que je bouge Avant que ma vie ne parte en fumée J'en ai rien à foutre De ce que les adultes peuvent me dicter Le seul que j'écoute C'est Alcatraz et non les condés tu le vois pas notre société des aux a priori c'est pourquoi je préfère le silence à tous vos mauvais bruits grailler ça bande de craps c'est les blazes on les grave sur les rails de mon tram naissent un tas de rimes dans mon crâne laisse vieux fat de trim dans les bails tu fais exprès de te foutre dans la merde pour être fier de t'en sortir tout seul pff. Pathétique, pire, mauvais pour ton étiquette Que tu t'es collé comme une putain de tic T'en prends conscience et tu paniques consciencieux ton ascension sociale Hystérique, tu t'évades, t'écoutes mazique peut-être Mais plus tu m'écoutes, plus tu te rends compte que t'es un Mac Comme micro, gros, je le bordel dans ta tête Je brandis mes objectifs en étalant mon jargon Et on grandit avec la mif en évitant les cons Je joue pas les rabats-joies, je me pose juste des questions En espérant que ce soit les bonnes, peu importe et c'est bon gros